Merci Monsieur le Président. 13% c'est l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans toute l'Union Européenne. Ce chiffre, il symbolise toutes les disparités, les carrières hachées, les quotidiens difficiles. Et l'Union Européenne va mettre fin à cette différence anachronique. Ce résultat, nous le devons aux équipes de négociation, Kira, Samira, merci et félicitations. Et plus particulièrement aussi, à Sylvie Brunet, qui ne peut être présente aujourd'hui. Son combat, notre combat, je veux le porter dans l'hémicycle. Un combat pour l'égalité salariale, car les différences de rémunération ne sont plus acceptables. Et cet état de fait, nous allons pouvoir le changer. Un combat pour l'émancipation, car c'est aussi d'indépendance financière dont il est question. Et cette nécessité, nous allons la garantir. Un combat pour l'inclusion, car au moment où les droits des femmes régressent dans l'Union européenne, avec cette directive, nous ferons en sorte que les entreprises prennent elles aussi toutes leurs responsabilités pour bâtir ce combat d'égalité entre les femmes et les hommes. Merci à vous toutes.